La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 15. Pour prouver que j'ai choisi le bon porteur, je propose que nous partions tout de suite à la recherche du parchemin. Bonne idée ah, par Au revoir Au revoir Chaussette et porteur s'écartent, vous permettant d'avancer d'un pas qui est légèrement hésitant, malgré votre envie de laisser derrière vous au plus tôt, toute cette cacophonie de paroles. Au passage... Josette dit au revoir à certaines de ses connaissances. Puis après avoir dépassé les derniers individus, vous poursuivez votre chemin dans un paysage qui ne ressemble à rien que vous connaissiez. Il est même si différent que toute tentative de le décrire serait vaine. Ne voyez pas là une tentative grossière de l'auteur pour masquer une fois encore son manque d'inspiration. En effet, ce passage dans le monde semi-parallèle vous a fait voyager plus loin que quiconque auparavant dans l'imaginaire. Décrire cet univers serait comme décrire ce que sont les couleurs à un aveugle de naissance. Une pure perte de temps, vous en conviendrez. Josette se retourne soudain vers vous. En fait, on pourrait se tutoyer maintenant, vu qu'on va devoir faire un long chemin ensemble et qu'on commence à bien se connaître. Que répondez-vous à Josette C'est comme tu veux. Allez au 3 C'est comme vous voulez. Allez au 41 répondez-vous à Josette C'est comme tu veux. Allez au 3 C'est comme vous voulez. Allez au 41